Après avoir posé les pieds à Malte en décembre, je continue ma quête des petits pays. Assis dans ce bus, les yeux rivés sur la route qui défile devant moi, je vais passer un week-end à skier sur les pistes d'un pays mystérieux, en dehors Ça fait 5 ans que je n'ai pas skié, alors mon objectif est de survivre sur les pistes du Pas-de-la-Case. Dans le télésiège, j'ai une seule gueule. Putain, je suis nul, nul, nul. En vrai là je progresse, on fait quelques pistes. Et que tu commences à avoir un petit niveau, Ça faisait 5 ans que je n'avais pas ce est. Et par contre, il fait moins 15. Je me gèle, c'est horrible. Je ressenti moins 18, je crois. Bon, mes collègues, ils sont partis faire une rouge. Moi, je suis tranquillement sur une petite selle verte. Verte et bleue. Il fait très très froid, je viens. On a mangé dans un espèce de restaurant self et c'était dégueulasse, c'était ternaqué je pense. On en gros on avait un ticket pour manger et ils nous ont pas donné tous les boissons, pas tous les desserts etc. Et euh, c'était vraiment pas bon, les frites étaient froides. Mais bon, ça nous a fait un peu du bien, ça nous a reconnu un petit peu pour l'après-midi et... Bon malgré ça on nous quand même à 15h parce que bon, il fait très froid et comme vous pouvez voir fait ultra gris, c'est pas très agréable de skier sur ça, genre on voit pas très bien. Pourtant j'ai vraiment progressé par rapport à ce matin. Maintenant j'arrive à skier sans tomber facilement. Et ça c'est vraiment vraiment super cool. Et euh, je viens de faire interviewer. Par une dame qui travaille ici pour savoir comment ça s'est passé, etc. Et c'était cool. On a parlé en anglais parce que je ne parle pas très bien espagnol. Et euh, c'était très drôle, très très drôle. Voilà. Donc elle m'a dit que demain il ferait plus beau et ce sera cool. Bon, deuxième jour. Hier soir on est sorti donc un peu fatigué. On a une météo qui est largement mieux qu'hier. Qui est vraiment très ensoleillée. Aujourd'hui je skie tout seul. J'ai décidé d'essayer de, de, par moi-même. Malheureusement, j'ai acheté un truc hier pour les GoPro et ça n'a pas fonctionné donc il n'y aura pas de plan GoPro. Enfin, je vais essayer quand même, mais c'est pas sûr. Et voilà. Euh, j'ai très très chaud. Vraiment hier. Alors, pourtant, il crois plus qu'hier, je crois. Bon, ça y est, je suis arrivé devant la piste. Je vais commencer par des verres pour me remettre en jambes. De toute façon, j'avais dit que vraiment, euh, la mission de ce week-end, c'est de me préparer au prochain week-end de ski que je fais avec mon université. Donc euh, là c'est parti, les skis, les bâtons, la piste et. C'est quoi Oh putain, j'ai en train tomber mon hôtel. On a une belle vue sur, euh, sur la station, sur la ville. Où là Oula, Franchement c'est vraiment cool de skier avec un temps pareil contrairement à hier. Là je suis monté sur une piste où il y a beaucoup moins de monde, une piste bleue assez haute par rapport aux autres. Et vraiment il n'y a pas vraiment de Là il y a que quoi. Et voilà vous voyez, si j'ai le tir vide, Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Un peu difficile pour moi même si une piste bleue elle est assez pentue. Et euh, on va voir euh, pour essayer de pas tomber. Je ne suis pas tombé pour l'instant aujourd'hui. Donc on va essayer de continuer ça comme ça. Bon, euh, update je suis tombé. Et deux fois en plus, ici et juste avant. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, j'arrive bien à descendre et je suis vraiment euh, content de moi. Ça, c'est la vie d'artiste. Ça, c'est la ville. C'est plutôt sympa. C'est une station euh, de ski quoi, mais euh, vraiment très sympa une petite boisson, un petit monster pour le réconfort après le ski